Comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Peux-tu répéter Peux-tu répéter Peux-tu répéter Vous pouvez répéter Vous pouvez répéter Vous pouvez répéter, Vous pouvez répéter, Vous pouvez répéter je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Quelle est ta nationalité? Quelle est ta nationalité Quelle est ta nationalité Vous êtes doux Vous êtes doux Vous êtes doux Tu es doux Tu es doux Tu es doux Comment vous appelez-vous Comment vous appelez-vous Comment vous appelez-vous